on a décidé de ramener les questions économiques à l'échelle du monde réel. Une monnaie complémentaire, c'est un outil, pas une finalité en soi déjà, et c'est un outil qui permet de relocaliser l'économie. Alors, quand on parle de relocaliser l'économie, c'est pas du tout faire du régionalisme, se recentrer et se refermer, au contraire, c'est aussi s'ouvrir sur le monde, etc. On est en lien avec d'autres monnaies complémentaires en France, on a un réseau qui s'appelle le réseau Sol. donc l'idée, c'est vraiment pas du tout du régionalisme de se fermer, mais vraiment de s'ouvrir. Et c'est juste chercher un peu, plutôt que d'aller chercher des pommes à, à l'autre bout de la France ou, à, ou dans d'autres pays, c'est est-ce qu'on a un réseau de proximité Parce qu'on part du postulat que si les gens se connaissent, on a aussi à mieux fonctionner ensemble, donc c'est toujours plus intéressant. Euh, le deuxième intérêt d'une monnaie complémentaire, c'est de refaire de la sensibilisation aussi sur des questions économiques. Parce que souvent on nous pose une question, mais pourquoi vous faites une monnaie <rire> et euh, bah vous avez le droit de faire une monnaie donc on, là on a un pied dans la porte euh, sur les questions d'économie globale, de pédagogie, comment fonctionne le monde actuel, comment il pourrait fonctionner peut-être un peu mieux, selon nos valeurs en tout cas ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec nous mais euh, voilà le troisième point c'est qu'on fait de la résilience aussi, parce que c'est pas juste relocaliser l'économie, c'est qu'on refait un réseau et c'est extrêmement important. Un autre intérêt d'une de de, monnaie complémentaire, c'est que euh, la monnaie circule dans un circuit euh, d'économie réelle. Et donc, euh, quand vous dépensez un euro, déjà l'euro, il peut aller euh, chez le, le commerçant d'à côté ou il peut aller à l'autre bout de la planète dans les enfers fiscaux. Et non pas des paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux, c'est pour les 1% qui en bénéficient. Et les enfers fiscaux, c'est pour les 99%, c'est nous, <rire> à qui ça échappe. Euh, et puis, euh, l'autre point, c'est qu'une monnaie complémentaire, euh, un euro que vous avez en poche circule euh, environ 1,6 fois, 1,7 fois dans l'année. Donc crée 1,6 ou 1,7 de richesse. Or, euh, une monnaie complémentaire circule, en théorie, nous ne l'avons pas mesuré, mais euh, entre 5 et 7 fois. Et donc là, on en revient à la définition essentielle, et je crois euh, essentielle des monnaies complémentaires et une notion fondamentale d'économie, qui est un leurre partout dans notre société, la richesse quand on revient aux notions de base, la richesse n'est pas un stock, donc la quantité d'argent qui est disponible dans nos comptes en banque, mais la richesse, c'est un flux, c'est la quantité de circulation, c'est la définition même du PIB. Et c'est étrange hein, de se dire, euh, euh, dans un monde où on capitalise, où on accumule, le critère essentiel qui est ultra critiqué, mais moi, je joue le jeu en disant, bah tiens, vous voulez utiliser le PIB, très bien. Mais le PIB, c'est quoi C'est pas une, accum une accumulation. Quantitative, c'est une quantité de circulation. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très simple Si on a un euro en main, en stock, on a un euro, mais si on le fait circuler un milliard de fois, on a fait un milliard d'euros de richesse. Et donc, la richesse, c'est bien la quantité de circulation et non pas le stock. Quand tu es un utilisateur, eh ben, tu as des euros. Et euh, tu viens à un stand de l'élève ou tu vas à un comptoir de change qui sont chez certains chez des commerçants du réseau et tu donnes tes élèves et des euros et tu reçois des élèves en contrepartie. Et ces élèves-là, tu peux les redépenser dans le réseau. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et si tu vas sortir du réseau et tu as encore des élèves, tu ne peux pas en tant qu'utilisateur, il faut que tu les dépenses. Donc, c'est aussi inciter les personnes à se dire, mais c'est quoi mon besoin quand je vais échanger des élèves, est-ce que je vais échanger 1000 élèves d'un coup Est-ce que j'en échange euh, que 10 ou est-ce que j'en échange euh, 20, 50, 100, euh, peu importe Mais ça pousse l'utilisateur à réfléchir quel est son besoin. Alors moi je suis toujours actif bénévole, euh, j'étais l'un des fondateurs donc j'étais au conseil d'administration aussi, j'ai quitté le conseil d'administration il y a plus d'un an maintenant, euh, donc après six ans, euh, donc deux mandats d'administrateur et puis aujourd'hui je suis bénévole actif à l'ELEF. Alors les résultats de l'ELEF, on est à 220 commerçants on en a un ou deux qui rentrent par semaine en moyenne et euh, on, a, on a eu on a 1800 utilisateurs euh, différents recensés. On est victime de notre succès en réalité parce qu'on euh, est, est même un peu plus de bénévoles qu'au départ mais on n'a plus à suivre le rythme. On a réimprimé des billets parce qu'on avait imprimé 120 000 élèves et puis on est arrivé en rupture de stock. Donc on a réimprimé 300 000 élèves, on va numériser la monnaie. Pour les personnes qui, sont déjà, qui achètent déjà bio, qui achètent déjà local, on nous pose souvent la question, mais ça change rien hein, si je prends des élèves. Et en fait, si, parce que c'est pas de votre point de vue ou de notre point de vue quand on est militant ou autre chose, c'est vraiment qu'est-ce que ça induit chez les autres. Moi, quand je paye chez un commerçant, je ne paye surtout pas comme ça en sortant mon billet, je fais un grand geste théâtral, je sors mes billets. En général, il y a toujours deux personnes à côté qui disent, c'est quoi ça J'ai déjà gagné, <rire> j'ai des élèves dans la poche. Et puis, le commerçant, il faut savoir, par rapport à ce que je disais avant, les commerçants qui sont rentrés dans le réseau ne sont pas tous des militants. Il y en a qui s'interrogent aussi ou parce que le voisin est rentré, il, a, il est rentré dans le réseau. Ce n'était pas forcément les motivations que nous cherchions au départ. Mais il prend un engagement aussi à dire, bah, je fais un peu mieux. Et en fait, chaque fois qu'on paye, nous, en tant qu'utilisateur, avec des élèves, si c'est un commerçant qui est convaincu ça passera presque inaperçu. Mais si c'est un commerçant qui s'interroge, qui se pose des questions, c'est une forme d'encouragement. Et on a déjà eu ces retours-là de certains commerçants ou prestataires qui disaient bah, « je n'avais pas mesuré ». Mais en fait, je me rends compte qu'il y a une communauté, qu'il y a des personnes euh, qui ont une communauté de valeurs, avec qui on peut discuter. Euh, on peut discuter avec tout le monde, hein, ce n'est pas ça. Mais, mais euh, voilà, ça crée une forme d'encouragement aussi. Et ça, c'est bien perçu par les prestataires. Et Moi, à titre personnel, je suis super heureux de ça. Quoi. Vraiment pas avoir un réseau fermé, mais se dire « peu importe le point de départ ». C'est de se dire qu'on peut recréer des réseaux d'entraide et on l'a déjà vu au sein des commerçants où il y avait des besoins de, de financement euh, d'un ou, ou deux prestataires euh, qui n'est pas forcément des problèmes financiers mais plus des problèmes de trésorerie, ça peut être compensé ou des prêts de salariés ou, ou tout simplement quand on est entrepreneur, souvent on est seul ou commerçant dans son activité. Et là, le fait qu'on regroupe des commerçants quelquefois autour de valeurs ou autre chose, ça permet aussi de, de juste se dire, même s'ils n'échangent pas de services, de biens, ou euh, qu'ils n'échangent pas d'argent, c'est juste se dire bah, « je ne suis pas seul ». Et au moins, cette boucle de dire bah, « tiens, j'ai envie de faire ça » ou « ça, ça m'énerve euh, », de se lâcher un peu, c'est déjà ça, c'est déjà intéressant. Ça crée aussi une communauté d'utilisateurs, ce qui est assez fort. Et, euh, et c'est aussi intéressant de pouvoir se dire il eh ben, y a des, des usagers qui sont sur le, euh, le territoire, ça peut être des prestataires, mais des citoyens, des citoyennes normales aussi, euh, des associations qui disent bah, voilà, je m'engage pour une économie plus éthique, euh, qui fait référence à notre charte où on dit voilà, un impact environnemental le plus faible possible, euh, une économie plus, euh, plus équilibrée ou plus égale, plus égalitaire, plus solidaire, et euh, dans, dans cet ordre d'idées-là. A titre perso, euh, quand on a démarré, je ne savais pas si on allait réussir. En tout cas, l'enjeu, c'était au moins d'essayer. Et, euh, et du coup, une grande satisfaction de se dire, il bah, y a plusieurs projets qui ont abouti, euh, qu'il y a eu de l'intelligence collective, et toujours cet étonnement qu'on <rire> qu y est arrivé. Quoi. Et euh, du coup, ça, ça apporte de la confiance aussi. Parce que je me suis dit, bah, en fait, euh, on est capable. Et dans le « on », il y a aussi moi, et donc je suis capable avec les autres. Et euh, chose que je ne savais pas au départ. Donc aujourd'hui, je m'autorise je beaucoup de choses que je ne m'autorisais pas forcément avant. Pas dans le sens où j'envahis l'espace des autres, où je marche, euh, où j'écrase les autres, mais c'est juste se dire, ben bah, bah non, euh, par rapport à ce que je disais avant, les flics qu'on a dans la tête, euh, eux, j'ai réussi à les écarter un peu. Et me dire, ben bah, je, bah, je m'autorise, j'essaye, et surtout j'ai le droit d'échouer. Et euh, il y a un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi. La fausse note, elle n'est pas grave. Oui. Elle appelle une belle note derrière. Oui. <rire> moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'économie. J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant « ouais, mais l'économie, c'est le mal, l'argent, c'est le mal, il ne faut pas en parler. » Or, bah c'est central dans une société, il ne faut pas le nier, c'est là, ça existe. Et bien, bah, qu'est-ce qu'on en fait oui. C'était plus ça qui m'a motivé, moi. Oui. n'est pas réservé à des banquiers ou à des gens qui ont fait des écoles de commerce Est-ce qu'on a un petit levier d'action là-dessus Parce qu'on euh, ne peut pas faire des achats forcément éthiques partout. Est-ce qu'on ne maîtrisait pas les flux financiers En gros, c'était le premier point. Le deuxième point, euh, c'est il y a énormément de richesses, mais il est très peu partagée. Donc, il y a 1 de bénéficiaires sur la planète qui représentent, euh, je crois, les 8 personnes les plus riches de la planète ont autant que les 3, la population la plus pauvre, la moitié la plus pauvre. Donc, euh, c'est euh, une répartition totalement inégale. Et puis après, euh, du coup, on, maîtrise pas ces flux on ne maîtrise pas ces flux financiers-là. Et euh, c'était important de pouvoir se dire comment on, les, on pouvait les maîtriser Et un des points aussi qui nous paraissait essentiel, c'est-à-dire qu'on euh, sait que 2% de l'économie est de l'économie réelle, et 98% est de l'économie virtuelle. Donc quand je dis 2% d'économie réelle, c'est ce qui sert à nous alimenter, à nous habiller, à nous véhiculer, à nous loger et tout le reste c'est de la spéculation ou des choses qui ne servent pas la réalité. Donc là il y avait un fonctionnement qui était un peu injuste. Ce qui nous avait un peu révolté c'est en se disant mais la société aujourd'hui elle a la scène que c'est le travail qui est central, travailler plus pour gagner plus, euh, il faut travailler, il faut être productif etc. Or la richesse d'un pays même n'est pas que liée à la productivité marchande. Et surtout on ne voulait pas que les gens se contraignent ou se disent bah, je suis nul parce que je ne travaille pas. intéressant dans la monnaie complémentaire qu'on a faite, en tout cas l'élève, c'était de se dire la charte est extrêmement ouverte. Pour rentrer dans le réseau, euh, il ne faut pas être un militant à la fois en tant qu'utilisateur, mais ni en tant que prestataire. Il ne faut pas être, euh, euh, avoir des produits bio, euh, avoir une éthique ultra solidaire, etc. Je ne dis pas que c'est ouvert à tout le monde. L'important, on est toujours dans une question de pédagogie ou d'accompagnement au changement ou d'éducation populaire, ou on l'appellera comme on veut, c est, c est, ou de capacité d'agir. La, la question est de se dire, mais comment on en va faire un pas supplémentaire Et donc chaque prestataire, peu importe son point de départ, il peut rentrer dans le réseau s'il s'engage à faire un peu mieux et s'engage vis-à-vis d'un conseil, d'un comité d'accueil. Et ce comité d'accueil, il est tiré au sort par, parmi les utilisateurs ou les prestataires. Donc ils viennent écouter le commerçant en disant bah « tiens, ok, bon ok, t'es pas parfait, mais nous non plus on n'est pas parfait, donc ça c'est pas grave. » Et en plus, t'avais peut-être pas conscience avant de toutes ces questions-là, et aujourd'hui tu en as conscience, donc évidemment tu vas pas changer du tout. tout Par contre, on s'assure que le défi que tu te mets ou l'engagement que tu prends, il est à la hauteur de tes moyens. C'est clair que si un McDo qui arrive et qui dit « je vais mettre une feuille de salade bio en plus euh, », ça va être un peu compliqué. Ça va, on va aussi juger, euh, juger c'est un terme fort, mais regardez en tout cas… Et dans ce processus-là, il n'y a pas de fondateur ou il n'y a pas de membre actifs de l'association. C'est bien des personnes qui sont tirées au sort. Donc là, on est ici sur un autre outil qui est de la démocratie participative, l'autre intérêt des monnaies complémentaires. En tout cas, tel que nous, on l'applique chez nous, c'est de se dire, c'est un outil où on fait des on, temps, on essaye. Ça ne marche pas à fond, mais on essaye de faire de la codécision. Un prestataire, s'il veut rentrer dans le réseau, soit il vient de son propre fait, il vient taper à notre porte. Ou nous, en tant qu'utilisateur, on dit à un commerçant bah, « tiens, tu n'es pas encore dans le réseau, tu peux, tu peux rentrer ». Ou on a les bénévoles de l'association qui font un peu le tour des commerçants aussi et qui vont les chercher. Qu'ils viennent d'eux-mêmes ou qu'on soit allé les chercher, s'ils sont volontaires, ils remplissent un petit dossier qui n'est pas trop compliqué. Et euh, l'idée, c'est de faire ultra simple, justement, pour ne pas faire peur. On donne tous les outils aussi parce qu'on se pose beaucoup de questions comptables. Euh, ben tiens, comment ça rentre dans la comptabilité Est-ce que je peux payer mes salariés avec Etc. Donc, on a fait un carnet qui est simple. C'est pas compliqué, en fait. Hein. Euh, voilà, ça, ça se gère comme des chèques déjeuner ou autre chose. Donc, euh, ils ont l'habitude et on donne tous les outils pour comprendre d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue logistique, d'un point de vue comptable. Et après, si les commerçants acceptent de rentrer dans le réseau, ils passent devant le comité d'accueil. Hein de l'élève qui est composé donc, de personnes qui sont tirées au sort parmi les utilisateurs et les prestataires qui sont déjà dans le réseau, non pas par des membres fondateurs ou des administrateurs ou des membres actifs de l'association, eux ne sont juste là que pour animer, donc ça assure aussi une forme de, de neutralité et souvent les prestataires se disent « bah tiens c'est euh, un jury » et puis euh, quelquefois certains stressent un peu en disant « ouais va falloir que je me justifie » ou autre chose. Et c'est contre-productif. Et nous, on n'a pas mis un, un jury d'accueil, on a bien mis un comité d'accueil. Et souvent, ça se transforme parce que les gens qui viennent sont curieux. Et plus que de dire, bah, tiens, tu fais ça ou tu ne fais pas ça, ils sont curieux de savoir comment les gens travaillent. Et ça se transforme souvent en, tiens, bah, ah ouais, tu fais ça. Ah mais c'est génial, mais je ne savais pas que tu travaillais aussi avec un tel ou un tel. Et ça s'engage une discussion et les commerçants ressortent souvent euh, soulagés en se disant, bah ouais, mais bah en fait, les gens étaient curieux. Et en plus, ils étaient heureux parce qu'on s'est intéressés à eux. Ce n'était pas dans le sens, je t'ai jugé, mais on s'est. Souvent ça se passe comme ça, où les gens s'intéressent réellement à l'activité du prestataire. Donc euh, voilà, ils passent au comité d'accueil et euh, tout de suite on leur dit enfin le comité d'accueil leur dit, bah, ok, vous rentrez dans le réseau, non, vous ne rentrez pas, ou euh, ce serait bien de compléter quelque chose. Ce qui est, les deux derniers cas arrivent très peu. Quoi. Quasiment tout le monde rentre dans le réseau. Et à partir de ce moment-là, euh, le commerçant a l'agrément pour pouvoir accepter l'élève dans son réseau. Lui, comment il peut faire Donc, euh, on le paye en élève. Et euh, il lui faut une caisse en dur avec des élèves à l'intérieur. Et une fois qu'il a accumulé, il peut les réécouler de différentes manières. Donc, soit il va chez un autre prestataire et euh, il achète des produits aussi. Euh, ça peut être euh, des fournisseurs de matériaux, comme ça peut payer un comptable. On a un comptable dans le réseau, euh, une entreprise de nettoyage ou autre chose. Il peut payer ses salariés aussi troisième solution ou quatrième solution, il retourne vers l'association et puis euh, il redonne ses élèves contre des euros et il y a une décote de, de 2%. Nous, l'enjeu, c'est que les commerçants ne reviennent pas vers l'association avec des élèves, pour que ça circule évidemment. Et sur les 220 commerçants que nous avons dans le réseau, il n'y en a que 4 ou 5 qui reviennent vers l'association pour échanger des élèves. Donc ça, c'est plutôt une réussite. Et ces 4 ou 5 sont des commerçants qui ont une grande quantité d'élèves par mois des Biocop, des Satoris euh, qui brassent 3, 4 000, 5 000 élèves par mois, alors évidemment ils payent une partie euh, les salariés qui sont volontaires, ils achètent des produits mais il y a toujours un fonds euh, qui reste un fonds résiduel euh, de monnaie complémentaire. Euh après, on a différents types d'utilisateurs et c'est ça qui est super intéressant. On a des gens qui sont ultra militants en disant « ouais, une monnaie complémentaire, on va y aller, allez ». Et puis, ils prennent des élèves, ils réfléchissent même pas. On a d'autres personnes qui sont venues parce qu'ils trouvaient les billets sympas ou beaux. Et donc, ils se disent oh, ben, « c'est cool, je vais les utiliser ». Non, mais c'est bien et ce n'est pas une proportion négligeable. C'est pour ça que je le dis. Et euh, il ouais. euh, y en a d'autres qui se posent des questions en disant, qui, par curiosité qui viennent voir. Et nous, on s'en fiche encore, on ne veut pas des militants, on ne veut pas faire un réseau fermé. Nous, ce qu'on veut, c'est faire marrer les gens, les faire s'interroger. On a des billets de zéro. On sort des billets de zéro et les gens, se posent des questions. Qu'est-ce que vous faites avec des billets de zéro quoi? Déjà, vous avez une monnaie complémentaire, c'est déjà suffisant. Mais en plus, vous avez des billets de zéro. <rire> Donc, euh, on a ça. C'est intéressant. L'adhésion est à 15 euros. Et sa adhésion a pris... En fait, euh, à partir de 2 euros, on peut mettre ce qu'on veut. Et avant, on disait c'est à partir de 2 euros et le prix idéal est 15. Mais on se rendait compte que les gens nous payaient, donc euh, l'adhésion moyenne était à 5 ou 6 euros. Et euh, on a changé de stratégie parce qu'on a des besoins financiers aussi. Euh, le contexte économique global fait que les associations sont de moins en moins subventionnées. Et euh, du, coup, euh, du coup, il a fallu trouver des ressources financières autres. Nous, on veut, ne on veut pas être totalement indépendants financièrement parce qu'on estime qu'on rend un service public aussi et donc on est un lien avec la collectivité. Ce n'est pas juste se dire que c'est une question de facilité, c'est aussi de se dire on rend un service public là. On maintient de l'économie locale, on recrée des réseaux, on, on assied à une économie plus vertueuse sur le territoire, plus résiliente aussi. Donc c'est important, on contribue au territoire. Et l'adhésion, donc du coup, aujourd'hui, on dit 15 euros en base, mais si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez mettre moins. Et un des éléments importants aussi par rapport à ce que je disais à l'instant. Euh, moi, je suis partisan. Euh, tout le monde n'est pas partisan dans la monnaie autrement. Mais moi, je suis extrêmement partisan de dire quand on va rencontrer la collectivité. Moi, je ne me positionne absolument pas en association demandant des subsides ou de l'aide. Moi, j'estime être un partenaire économique, un partenaire de développement local. Et, un, et, et euh, donc, euh, du coup, dans ce sens là, euh, si la collectivité nous donne de l'argent, c'est bien dans le cadre d'un partenariat avec des objectifs communs et non pas euh, en, en venant quémander ou mendier quelque chose. Et moi, c'est extrêmement important de mettre ça dans les esprits à la fois de nos élus, à la fois des gens qui travaillent avec nous euh, de, ou des, des entreprises en se disant « mais attendez, c'est pas parce qu'on est une association qu'on est un poids pour un territoire. Et ce n'est pas juste nous, il y a plein d'autres associations qui rendent des services. Et c'est extrêmement important. Et donc, il s'agit de le reconnaître aussi. le cadre légal parce qu'on n'a pas le droit de battre monnaie, d'ailleurs même au sens strict du terme, euh, une monnaie complémentaire c'est un coupon d'échange et non pas une monnaie. Donc il y a un cadre légal qui légifère l'usage de monnaie complémentaire en France. Et donc il y a un cadre à respecter. Il faut que les utilisateurs soient des adhérents de l'association, qu'il y ait un fonds de garantie qui compense la totalité de la monnaie complémentaire qui est en circulation. C'est-à-dire si nous, on a 120 000 élèves qui circulent, ça veut dire qu'on a 120 000 euros en banque qui permettent de se dire « Lorsqu'on arrêtera le projet, on peut rembourser tous les utilisateurs s'il est nécessaire. » On, a, on avait plusieurs salariés sur l'élève et on en a moins du fait des subsides, donc on n'arrive plus à faire le développement qu'on voulait. C'est de se dire ne pas attendre d'avoir. pas démarrer tout de suite avec rien. Mais ne pas attendre non plus d'avoir toutes les réponses, quel que soit le champ. Hein, on peut parler d'économie, on peut parler de la santé, on peut parler euh, de questions sociales, de questions environnementales, peu importe. C'est plus une question de, de, de posture ou de tournure d'esprit. On dit un casse cou il part avec moins de 20% des réponses et un ingénieur, il lui faut 80% des réponses pour qu'il s'engage. Et bien, peut-être qu'il y a un entre-deux qui est intéressant, on pas il en faut un minimum, mais on n'a pas besoin d'avoir réponse à tout. Si on attend tout, on ne démarre jamais. Et euh, moi, je suis assez adepte du quick and dirty euh, ou, ou du, du rapide et sale, c'est-à-dire d'un accord commun, on met quelque chose sur la table qui est imparfait. Vaut ce qui vaut, qui est amélioré, qui est perfectible, mais on le sait, c'est pas quelque chose où on dit ah oh non, mais ça fonctionne super bien, et puis tu vas voir. Non, on dit voilà, c'est une première idée, on peut tout écraser, on peut tout modifier, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'on ait une base collective, visible, euh, partageable, sur laquelle on puisse discuter et se dire ça me va ou ça me va pas, et c'est un peu ça. Aussi, c'est un des deuxièmes points, se dire, n'attendons pas d'avoir toutes, toutes les réponses. Et deuxième point, ne pas hésiter à partager et puis quelque chose qui n'est pas forcément euh, abouti. Le territoire de l'élève était d'abord centré sur Chambéry. On s'est très vite élargi de Montmélian jusqu'à Aix-les-Bains. En gros, c'est euh, sur le territoire de, de, de Chambéry euh, métropole élargie, ou de Savoie métropole plutôt, c'est plutôt ça. Et euh, on a quelques commerçants qui sont dans l'avant-pays savoyard. Euh, en Chartreuse, on a des utilisateurs aussi. Et dans les Boges, on a quelques prestataires ou commerçants également. La synergie au, au niveau de la proximité euh, des enjeux, de la pédagogie, euh, du point de vue du côté technique ou de la logistique, euh, je n'en suis pas sûr. Je prends l'exemple euh, de la Corderie de l'élève, deux mêmes projets au sein d'une même association, donc quelque chose dultra proche. et euh, en fait, il n'y a pas de passerelle technique. On n'échange pas des élèves contre des heures ou des heures contre des élèves. Par contre, il y a une proximité absolument énorme de la posture, de la manière de faire, dans l'idée de, de créer ensemble. Donc sur la, sur la question de l'agenciane ou de l'élève, la question se pose dans ces termes-là aussi, je pense. Ouais. Donc, en théorie, on peut échanger euh, les monnaies complémentaires entre elles, toutes celles qui adhèrent au sol, au réseau sol, parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle le territoire de valeur. Et euh, le territoire de valeur, ça veut dire que c'est des valeurs communes qui sont partagées par toutes les monnaies complémentaires qui adhèrent au réseau sol. Et de ce fait, dans ce territoire de valeur, il y a une spécificité qui est qu'on peut échanger une monnaie contre une autre. Aujourd'hui, c'est très peu mis en œuvre euh, et ça, nos commerçants par exemple, c'est quelqu'un qui vient lui payer avec de l'agenciane, je suis pas sûr qu'il le sache. En théorie, donc c'est faisable et euh, en pratique, il y a peu de gens qui le font donc euh, c'est pas répandu encore. On s'échange des services ou euh, tiens, tu as un problème, euh, qu'est-ce qui se passe Et moi aujourd'hui, par exemple, j'accompagne l'agenciane à travers un DLA, un dispositif local d'accompagnement, donc ça c'est mon métier où justement euh, j'accompagne souvent des structures. Là en plus j'avais travaillé sur la monnaie complémentaire de Chambéry et donc l'agent avait besoin d'aide et on a fait passer ça à travers un dispositif local d'accompagnement et du coup euh, je fais intervenir les gens de la monnaie autrement qui sont plus pointus que moi sur les questions techniques ou autre chose. Moi je travaille plus avec eux sur la dimension de la stratégie et, et voilà. Et puis on espère que dans quelques années ils seront en mesure de venir me nous donner un coup de main parce qu'ils auront découvert des choses que nous on n'a pas, pas mises en oeuvre encore aujourd'hui. Les massifs montagneux que sont la Chartreuse et les Boges sont visés ou touchés déjà aujourd'hui. Oui. Les zones rurales aussi qui ne sont pas forcément les zones urbaines. On voit le avant pays savoyard, euh, vers lequel on, on avance aussi un tout petit peu. Euh, et donc l'idée, oui, c'est de faire du développement économique un peu partout, euh, recréer du lien, ce n'est pas juste du développement économique. Et oui, il y a une vraie question autour des zones rurales, euh, qu'elles soient montagnardes ou en plaine, hein, dans les combes, <rire> pour dire comme ici, euh, ou dans les vallées. Euh, et donc, euh, du coup, il y, y a un vrai enjeu là-dessus. Et il n'y a pas besoin de recréer des outils euh, euh, pour un massif de ce type-là. Euh, parce que peut-être que la densité ne suffit pas, je ne sais pas, encore que, euh, pourquoi pas Mais s'il y a déjà des choses qui existent à côté, pourquoi ouais. pas adhérer Et d'ailleurs, bah, on peut faire un appel, hein, s'il y a des beaux-jus qui sont motivés pour venir, euh, ouais. qu'ils viennent, ouais. avec grand plaisir. Ouais. Ou on pourrait même imaginer qu'ils créent un comité de l'agentiane ou de l'élève euh, chez eux. Voilà, qui... une, antenne. une antenne. voilà. Ouais. On est ouvert à tout. Il hein. ouais. faut aussi que ça vienne d'eux. Enfin, oui. C'est un double Bien mouvement. C'est pas que de nous, mais c'est aussi d'eux. Moi, ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur euh, à la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette euh, euh, qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible, merci de ne pas déranger ceux qui l'essayent.